Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un petit peu particulier parce que je vais vous présenter mes copines et on va faire un jeu. Je vous présente en premier Marion. je vais vous présenter les qu'on me <rire> Du coup Marion va être mon adversaire sur cette partie. Et c'est quoi ton dessin préféré euh, Mon dessin préféré c'est Aladin. On va maintenant accueillir Gwen. Oui. Et donc du coup c'est quoi ta chose préférée Gwen J'adore les et j'adore où elle a dans les. Ma partenaire de mon Mobino. Non ouh. Lucie. Alors, je suis très ravie que tu me la question <rire> n'étais pas ici préparée Je te la pose Alors ma citation préférée, c'est la citation de Mélane qui dit Qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne pourra devant lui La Pixie army. Betty nous a choisi des films Disney, comme ça je sais pas lesquels c'est, j'ai pas pu tricher Grosse tristesse Et du coup, je te laisse expliquer le principe du jeu Pixie tricheuse <rire> oh, Hashtag Dans les commentaires <rire> les gars <rire> Alors le jeu c'est qu'il va y avoir deux manches deux équipes Gwen et Marion contre Aurore et Lucille et en fait je vais leur donner un dessin animé soit Pixar, soit Disney L'équipe perdante va devoir se taper un très joli mélange à base de bonbons, pancakes, nutella, ABQ l'idée c'est d'abord on est équipe par équipe et l'équipe gagnante on va s'affronter les unes contre les autres donc qui va gagner Suspense Alors on commence par... Vice Versa Joie, colère, tristesse Riley. Dégoût. Bingo. Le papa Je sais pas. Ouais, très bien. Il n'y a pas son nom. Il n'y a pas de nom. <rire> euh, la on a, maman, on a dit pas. Oui, mais la mère elle a un nom. On a dit les cinq du coup. Mm. Mm, L'espèce de Libre là. Oui. Il a un nom Justine Kevin, tu vois. Non, je crois pas qu'il ait le <rire> nom. Euh. Les, les employés qui plotent. Est-ce que ça compte Oui mais ça fait comment Ils ont un nom Oh ah bah, je sais pas. Attends. Il y en a quand même que. Allez, on lance le timer. Parce que si on n'a pas trouvé la fin du timer. Euh... On va bien essayer un truc. On va bien. va elle Euh attends, je sais perdre. Le brocoli sur la pizza, ça compte Non. <rire> bah, non, c'est mort. Mais est-ce qu'on a le droit de dire tout plein de noms comme ça sans qu'on sans, sans perde Ah, hein si, c'est la fin Moi, de je pose <rire> les vraies questions. Un va pour Gwen oui, oui, et oui, Marion. <rire> <rire> Comment faire Bah, après, <rire> ça se que vous allez gagner, on ouais. va être là à perdre. Euh... Lilo et Stitch. Oh, Lilo, Stitch. <rire> <rire> euh... <rire> Il y a d'autres personnages à, par... sa soeur. Attends, y a oui, lui. à part sa soeur. Je suis bien l'impression de l'avoir vu une fois. Je l'ai vu une fois. Bah, écoute, j'ai vu donc la soeur. Les autres oh, Dis-je <rire> en euh, avoyant ça passait peut-être. Bon bah c'était une manche rapide. Bah écoute, je dis quand même le nom de la sœur hein, Nani. Merci pour ce piège Betty. Donc un partout. Oh bah, excusez moi. Ah, attends c'était une manche brillante. <rire> Lulot, <Luleau>. stitch. <rire> le monde de Dory. Ok. Ça ça va être galère. Du coup c'est à nous gagné, donc Nemo. Dory. Marin. Ouais, il y en a beaucoup là. Euh, oui. <rire> Beluga il a un nom. Il a un nom Ouais. Ok, pas Moi j'ai le nom de la baleine. Euh... Attends, je suis Il y en a un par un qui s'appelle Bubule La tortue. Oui, oui, j'y pensais aussi. Non, c'est bon. C'est bon ce que t'as dit. T'as dit quoi Bubule. Bubule C'est qui Bubule aussi, mais. Ah Mais un anglais. d'anglais. Bubble. Clash Squeeze. Destiné. Oui. Ah oui, c'est la baleine. Destiné. Comment ça s'appelle le père de Squeeze moi voilà, je vais te donner avec la chose. Oh, Darl! Comment elle est qu'elle est en Non, on la voit pas. Ah, je ah, ça c'est dur. dur. Euh, attends, moi c'est le nom de Nemo Audrey. Euh. C'est ouf parce qu'il y a quand même un personnage, je pense pas qu'on a pas dit quoi. Bah, moi j'avais est quand même le poulpe. Ah, là, mais oui, le poulpe. Bah, franchement, mais non. non Et le <rires> lion mère il a fait mais moi j'arrive pas à me souvenir de celui qui dégage tout cela et qui a le regard vide et comment il s'appelle le père de la tortue mère oui mais lui justement il y avait crush il y avait astrid bailey bailey c'est qui madame c'est il y avait bill bill de bill c'est du coup tu as dit bill Hank, ah c'est gérard la bestiole là insupportable le lion en mer oui a deux les meufs, hein. Ouh, vous sentez la pression. Tu... Merlin, mmh. l'enchanteur oh On est Ok. Voir. Bah Merlin. Ouais. Arthur. Yes. Euh, Madame Lim. Mmh. Archimède. Oui. Il en reste trois que tu peux dire, mais c'est des personnages très secondaires. Hein. Mais je vois Laure. visuellement qui c'est, mais. Euh... La Fleur. L'épée. Le frère, il a. Un... J'ai jamais vu Marc. voilà. Je pense que c'est celui vous pouvez le plus trouver. Le mais frère c'est Michel. Arthur. Michel. Hugues. Il est trop bien, mais un hein, genre. Ouais, ouais, c'est un autre de Théos. Bah, genre, t'en as un autre Tu sur le là. Non, non, je cherche. Voilà. Bah, c'est mort. Donc, on est ex -écho. Il va en faudra pour me départager. Ouais. Exactement. Allez, on vous départage sur la petite sirène. <rire> c'est à vous. <coughs> <coughs> J'espère je ah, fait... que t'es prête. Hein. Triton. Sébastien. Ok. Polochon. Ouais. Eric. Euh, alors... mm -hmm. Ursula. T'inquiète, bah, je pense que. Je ne m'inquiète pas. Elle neuf. 7-9. Elle est insupportable. Attends, elle a 40 000 sœurs. On ne peut pas en trouver une. Elle un prénom. L'oiseau. Le... Comment il s'appelle le goéland là mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Ça te mm -hmm. mais tu perds juste pour ça, tu vois. Ben, euh, C'est pas dit qu'à la prochaine heure je vais pas manger ça. Hein. Je sais pas. Comment il s'appelle le goéland Eureka. Chien. Ouais, il faut vous bouffer. <rire> ah, bah, bien, bien, bien sûr. Alors, bon appétit, petit ben, bébé. Ben. Recette du chef, Les aristochats. <rire> c'est pas la recette qu'il utilise pour les empoisonner. c'est joli, regarde, c'est -ce, suprême rinceau. de crème oui, à la Edgar. Ouais, on a pas les aristochats. Euh, Alors, pancake rose bien avec bien. du Nutella de, de la péricube au pesto, j'ai pas mis le livre parce que j'ai été sympa. Hein, fait fait un petit une tomate. Donc on pouvait chacune croquer j'ai du Nutella. Je J'aurais pas, pas le couper en deux plutôt. Ouais. On, on va, va faire comme dans La Belle et le bah, Bochechar. À la tienne. Moi, Mais bon. Pas <rire> <je rire> <vais> fricquer les règles. les règles. Alors, que donne cette endeuvé blanche de saveur Une explosion de saveur dans la bouche. Le pancake, bon, la tomate, te là. Je vais te mettre dans Alors, je peux manger, non Franchement, ça va le pire de tout. Franchement, ça, ça se mange. C'est juste Moi, je peux survivre à Colin. Il y a tout ton pesto qui remonte. Du coup, comme la team Oreille de chat a gagné cette première manche. C'est Lucille contre moi pour la, la finale. Je sais pas si Aurore est plus déterminée à gagner parce qu'elle aime gagner ou elle est plus déterminée à gagner parce, parce qu'elle aime qu pas Parce qu'elle manger. je envie de gagner Je, suis pour... je... Ça. si j'ai peur, peur de manger. Ouais. Je mange pas, mais c'est Aurore qui doit me maquiller. <rire> <rire> non, mais <rire> bah ça voudrait pas qu'on finisse aux urgences quand même. Elle va me crever les yeux. Ouais. J ai J ai un coup d'eyeliner, un troisième oeil ici. J'ai pas envie de manger. Moi je suis pas bien parce que j'ai pas du tout faim. Ah bah moi non plus, hein, je peux t'assurer que ça va être bon. moi j'ai dernier Pixar de la partie. Ok. Et qui est Ratatouille. Oh putain, j'ai vu. Ok. Tu l'as jamais vu Ratatouille Non, c'est pas un personnage. Ah bon, il s'appelle pas Ratatouille Ah oui, il s'appelle Jérémy. Gusto, Auguste Gusto. N'hésitez pas à m'aider. Pierre Non. Alex Émile. Ouh Emilio Émile elle l'a dit, attends on n'a pas dit qu'on soufflait pas, bah c'est ouais. Non elle disait ça pour rire mais voilà Ça marche J'ai jamais Et bah ben voilà, Lucie-là Alors Attends, Pinguini. Bah, Paris bah, c'est une ville, c'est un personnage, c'est... Attends, ça parle pas, euh, non. Voilà. Non, tu peux dire l'eau dans Mayana, mais Paris non, euh, quand même. Non mais j ai, j ai, ça sert rien de lutter, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu hein. et puis là on va pas se mentir. On peut mais faire si, je y du dictionnaire. Les dictionnaire. La rousse mm -hmm. Voilà C'est ça, Et ça, ça, ça Colette, Colette. <rire> Je sais pas, je sais pas. En plus, j'en ai des, des, des frissons d'angoisse, mais que imaginé tous les bras, là, c'est... Euh, ouais, non, mais voilà, qui... Enfin, pourquoi faire un restaurant, un... un, un voilà. <rire> <rire> bah, vas-y, <rire> euh, Mais euh, euh... <rire> <tous les temps>. <rire> <Carine>. <rire> Louis Arthur, Michel, Jean, euh, Maurice, c'est des français donc balancez-nous. Vas-y, vas-y, vas vas-y, vas-y. Gustave, vas -y, vas -y. Jean, il n'y a pas de René. Je, Je sais, René, David Vinny, il y avait aussi le chef Skinner. C'est <rire> euh, vraiment le tout de hein. et Franchement Emile, euh, bah, il est sorti tout seul. Hein. <rire> bon allez, le dernier, la belle et le clochard. Oh la saleté. La One, two, three. Ok. okay. Vas-y comment c'est toi qui a gagné Belle. Non, elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle pas Belle. belle. Attends, tout seul je... bah. Bah, le clochard. le clochard, voilà. Tony. Mm -hmm. <rire> <rire> Tu sens l'odeur du pesto Nutella <rire> Attends parce que j'en je <rire> ai trois autres là donc euh... Les spaghetti Il y a les chats là Les chats, les, les <mim> Ils ont ah. des noms What Ouais ils ont des noms mais j'arrive euh... à <mim> Ne dis rien Josiane, euh, Josie, euh, Jean-Louis, je m'exprimerai euh, quand l'amour je euh, Pierre, Jean, euh, <rire> 3, 2, 3. Il y avait aussi Tante Sarah, Si Voilà Sarah, ça je t'ai dit Aïlande. Et c'était quoi le nom des gens Si et Am um, Ils ont une chanson Oui une chanson insupportable. importante Oh ouais. ouais. ouais. si à moi le père en fils ça. Oui c'est C'est l'heure du Nutella bah non, Je suis tellement heureuse pas d'avoir gagné juste ]يد. de pas manger cette cochon. C'est pas ça olive Olive. olive. Oh. <rire> c'est fait pour. Si moi je dis que la dernière manche on l'a fait quand même quoi, si jamais vous gagnez à 3 fois. Non non non non, on a dit pour du beurre hein Bah non mais bah, aura ça Tu manges du andare. beurre alors ah, Mais c'est quoi le que je gagne alors Bah rien donc du coup je viens de gagner et, et Lucille va donc manger la mixture que Gwen et Margot ont préparé. Ah, bah On c'est sûr que c'est pas très régime à euh, <rire> J'essaie de vous soutenir les meufs, je suis pas en train de fanfaronner là donc... Tu vois c'est pas si mauvais. Non, c'est ça, première... Le Pense tomate. à quelque chose d'automac <rire> <rire> <rire> qui explose sur Nutella. Là. Mmh. Pense à un hamburger ou un truc délicieux. Ah j'ai hâte dit ça au. Oh, oh. Je comprends pas que toi que toi t'es. Le bon Bon et bien. One down, one to go. Ah, ah là je joue ma vie là. C'est qui qui commence Bah Aurore, parce qu'elle est quand même toute seule là mais... Ok vous êtes parce que J'avais pensé mais... qu'on était amis, mais. Mais attendez, euh... attendez, j'ai juste une question. Sinon mon père, est-ce qu'on remonte Ah non. Non. La reine des neiges. Vas-y commence. Anna. Ah, ben Elsa Olaf Hans Christophe Duke Wieselton Sachant qu'il y a des personnages que tu peux dire qui n'ont pas de nom... Pardon, j'en ai titre. J'en ai trois. Euh, le, le Monsieur du Chalet Il a un nom Il a La famille du Hammam Coucou la famille <rire> <rire> Non, pour moi ça compte pas honnêtement. Objectivement... Attends. Le... Le bonhomme de neige là, le gros bonhomme de neige, le méchant de neige Ah je peux rajouter ma catégorie Tarzan En vrai ouais, dans, la hein. dans la théorie Enfin est... dans, dans la théorie qui a été prouvée d'ailleurs Il n'apparaît pas un seul instant dans oui, le film Oui mais Tarzan c est... Dans Si, cas... si bah, parce c est que Tarzan il des est des sur le bateau On le fait <rire> Mon cœur <rire> euh... Marion elle se prononce pas elle Ouais de... Euh... Ah j'avais peut-être pas mangé Allez, vas-y Il Faut faire un brainstorm. un brinsto Les petites pierres là, les cailloux les druides, les droïdes, non, non, non. Pas les druides. Ils ont des noms, <r Slide>. hein. on n'est pas dans un. <risa> ils ont des noms les gars. Mais ça va là j'ai Maman, euh, ]네. papa, euh... Non. Caca. <rire> caca. Caca, oh, caca. Caca. Caca. De toute façon le chef des... de ces bestioles là qui. Mais, il attends, mais franchement il y a tant de personnages que ça marche Ouais. ils sont chers. Donc il y avait également grand papy, oui. Oaken, <bak> les trolls, chamalo qui mort en fonction des versions. il y avait ah, les cailles, Ma victoire est genre incontestable excusez-moi les gars Bon bah du coup on a fini le jeu j'ai gagné encore donc du coup j'ai évité la bouffe <rire> ce qui me va très bien quand elle, elle... s'envoie des on espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme ouais. ça mes copines reviendront peut-être mais pas pour manger des, non. Non. des <rire> avec avec <une> Nutella <rire> voilà donc n'hésitez pas également à nous laisser un commentaire si vous vous auriez réussi ce genre de jeu et si vous connaissiez les personnages des films N'hésitez pas également à vous abonner, ça fait toujours plaisir de rejoindre la Pixie Army. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous. bisous. bisous. <rire>